Tout le monde a déjà joué à Scrabble.io ou pas ouais. Oui, Scrabble.io, ouais. avec le mot compte triple et tout. Oh zut, j'ai que Z, K, Y et W. <rire> ah. On peut pas faire ski en, en langage polonais, non Mais Je t'imagine un peu les Scrabble polonais doivent avoir un nombre à calculer de X, Y, Z. Bah, bah, je pense qu'ils qu ont pas le même nombre de points sur les lettres. Oui, voilà. Ouais. Genre le H, chez eux, il vaut 20 points, tu vois. Alors que le Z, il en vaut que 2. C'est du voyelles qui coûte euh, 20 points. Ouais. Re... Du coup, je rebouge, je rebouge. ça. tut, tut, tut, tut, tut. centrer la puissance. Puis au moins comme ça on n'aura pas à réfléchir. C'est le jeu qui va nous proposer des trucs horribles. J'avoue. Tellement. Ouais <rire> ah, Vas-y, je vais essayer la pub, hop. Donc le lien tu m'as dit qu'il était là. Ok. Copier. Bubub. Et il nous manque Fabus. Oui. Est-ce est que tout le monde est là Ouais. Putain, je... le vent que je me prends. Oui, oui, pardon. Oh, oui. <rire> C'est bon. C'est bon, on est sept. Il euh, y a Imra, je ne sais pas s'il est revenu par contre. Imra, je le vois dans la room avec ses belles moustaches. Ouais, mais il a rejoint la room super tôt et je crois qu'il a FK derrière. Ah oui, il a pas dit qu'il cherchait à boire hein, ou quelque chose comme ça ouais, c'est ça, ouais. C'était pas Ando Ando est parti. Ando est ah parti. Oui, est Imra, si tu es là, frappe trois fois. Je viens d'arriver. J'ai je... essayé d'élucider le problème. Je sais pas, j'ai un souci chez moi, j'ai plutôt qui coule. <rire> j'ai Ah, plus ah. Euh, On verra ça que... plus tard, hein. j'ai pas de fuite. Euh, de que ça est, problème, est réalisé je sais pas, je sais pas ce que c'est t'as pas des travaux qui étaient prévus. c'est terrible bah j'ai eu aucune alerte, je suis allé voir dans les halls de l'appart justement j'ai gardé la boîte j'ai rien du tout, j'ai pas un mot donc ouais. et ta source euh, ton, ton ouverture d'eau générale qui est normalement hors de ton appartement t'as vérifié là, que c'est oui. bon euh, c'est en bas dans la cave hein. ah ouais mais ah, à, à cette ouais, heure-ci il heure heure y a de peut-être des, peut des choses bizarres qui se passent dans la cave à cette heure-ci Il va falloir que j'aille voir après on verra quand je surveille ce qu'auteur d'eau il débite à la limite, ça, ça serait pas mal voir ça. Il me fait quelque part. Mais... Mm. Mm. Clic, bloc, clic, bloc. Ah, c'est la chanson de la pluie de Bambi La petite pluie d'avril. Ah, Phoebus. <coughs> Is a choosing a Tout le hein. monde est de retour en fait Ouais. Oh, oui. Ah, oui, c'est vrai qu'on doit taper cette fois. Alors, on est sur du ah, vite. 7 lettres. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Euh... <rire> ah. Ça va venir. Merde. Ça va monter dans vos cerveaux. <rire> euh, c'est quoi ça parc maître Non, même pas. <rire> c'est rouge aussi, t'as cherché. Hein. Ah bah, ah ouais, ouais, ouais C'est au cola. C'est fresco cola ah, oui, ah, fresco cola je suis pas sûr que le... Jeu. Putain, dernière seconde, quoi. <rire> oh. Allo... Ah, c'est à moi oh Oui. Vas-y, je tente ça. Alors, pour ce, euh, ceux qui ne sont pas trop Famille oh cool. avec il est possible que les, dans les lettres, il y ait des apostrophes ou des trucs comme ça qui ne soient pas, marqu pas marqués, qui représentent un caractère. D'accord. Attendez, j'ai pas fait ça. Je crois. C'est une photo. Ok. <rire> Mais il n'y a rien, qui oh. bleu. bleu. <rire> comment tu fais est ce que ça serait ça Et Quoi hmm. En vrai, il y, y a la méta des... La méta du texte. Euh, tu, vois, ouais. tu vois ce qu'il y a, tu imagines euh, quel, euh, quel mot pourrait rentrer dans quel truc. Bim Ah oh, putain, j'ai pas eu le temps. What Mais oh, J'ai écrit présentation ouais. il me l'a pas déclenché. C'était super, hein, cool, hein. super court. C'était oh là là. Ouais, super court. Super hein, court en mot aussi long. Présentateur météo, mais d'accord. Je suis j'ai mis présentation, c'est présentateur. Hein. Non, il me dit euh, qu'on qu qu est proche. 6, quoi. 9. On note que tu as mis le soleil à Toulouse. Bah oui. <rire> c'est une évidence. <rire> Toujours. Terrible. Hein. Uh -huh. fusible Fusible. Hum mm hum. Deux encore. D'un mm. <rire> coup, de ding ding ding. En fait, tu regardes les propositions des autres. Bah oui, c'est ça. Il bah, y a un moment, c'est ça, ouais. Je dis ça, y a mais c'est vrai, en tu fait. Tu <rire> fait. Il est très bien fait d'ailleurs. C'est vrai. Alors faites tu gaffe, il n'y a pas de CTRL Z dans Scribio. Ouais, <rire> vu ça. Mais, mais t'as une gomme. Oui, ah ouais, mais, mais bon. C'est qu'un CTRL Z. Ouais. <coughs> 3, 6, 9. Tabouret. Vous écrivez trop vite aussi. <rire> ah, le petit 16 d'âme. Ça, les gouins, bon, comme mine de rien, ça <rire> <s> en <rire> trouve. Ça, hein. <C> bizarrement. <rire> Je pense qu'à la bouffe, là, c'est terrible. 4-4. Ah. Oula. Oula. <rire> <rire> <rire> oh, merde. Mais Regardez ce que les autres ont proposé, merde <rire> On lit pas, <rire> je dis pas moi C'est des... <rire> Alors non C'est CCP mais quoi Il Y'a personne qui trouve, sans déconner Ah euh, ouais mais en même temps pas grand chose hein Ouais, mais okay. c'est pas nuit. What Des points, oui des points okay. Ah non me vous faites chier <rire> Ah, ça a demandé une blague de mon côté sur le chat. Est-ce que quelqu'un a une blague Alors, euh... j'ai une blague avec un chasseur. Allez, vas-y. Alors, euh, c'est un chasseur. Il part chasser dans la savane. Euh, sauf que qu'il a juste un fusil et deux cartouches. Ouais. Il voit une Ah non, pardon, euh, c'est un, un chasseur, voilà. Il veut fumer, il est dans la savane, mais il a que son fusil et deux cartouches. Donc, il voit une panthère au loin. Il épaule son fusil... Et tire sur la panthère, il la tue. Il prend la panthère par la queue, et il la fait tourner au-dessus de sa tête, super, <rire> super vite, de sorte à ce que ça décrive un cercle au-dessus de sa tête. Euh, je joue, aussi. Et alors, euh, donc on est d'accord que euh, le, le, la circonférence d'un cercle, hein, c'est 2pi euh, R. 2pi ouais. fois le rayon. Ah ouais. Donc là, ton rayon, c'est une panthère. Ton rayon, ton, ta circonférence, c'est 2pi panthère. Deux du coup il panthères. prend une des deux pipes en terre donc il a une pipe c'est cool mais il a toujours pas de tabac donc il prend l'autre pipe en terre et il la broie et il fait deux tas un tas et un tabac du coup il prend le tabac il le met dans sa pipe en terre mais... sauf qu'il a toujours pas de quoi allumer sa pipe c'est un problème <rire> et là il voit une autre panthère au loin il prend son fusil il épaule et il tire sauf qu'il loupe la panthère bah du coup il prend la loupe et avec le soleil il s'en sert pour allumer sa pipe d'accord Putain, okay. On n'est pas déçu de la blague là Bravo. Chien. Elle a pris cher l'Italie ah. Bon bah j'espère que <rire> Ceux qui suivent sur les différentes chats Vous se de la blague Ah c'était très tiré par les cheveux pour le coup il ouais, y a un gars dans mon chat qui dit qu'il aurait pu directement faire feu avec son arme et allumer sa pipe avec le feu. Oui. <rire> Mais il avait quand même besoin de tuer la première panthère. Ouais, je sais même pas si ça va une panthère. Round 2. On te félicite, monsieur Vert, pour la blague de mon côté. C'était laborieux, on aurait dit une blague de Perceval quoi. Et oh, elle était très bien, ma blague. La meilleure Après, blague. Moi j'en ai des plus courtes, hein, tu vois. Mmh, un mec qui rentre dans un café, plouf, d'accord. C'est un zoophile qui rentre dans un bar. Ah <rire> euh... oh, Je l'ai Ok. Hein Je l'ai pas Oh, oh je l'ai. Hein ah Putain. Oh, non, non. Bien joué, bien joué. Sur le gong. Vous avez nice. vu un Z ah, Vous avez vu un Z en astuce à la fin Non, un J. Oh. Est-ce que vous les avez dans le bon ordre les lettres là-haut Non. Non, elles sont... Moi il m'écrit n'importe quoi, c'est normal. Oh le melon. Normal que ça soit dans le désordre. Ils sont pas dans le désordre les étants. Ah pour Rome j'avais n'importe quoi. J'avais MOI à la fin. Hein Oui, c'est celle sur laquelle tu avais rageur, Alga, avant-hier. Oui, c'est la méta celle-là. Oui. C'est une formulation que personne n'utilise. Si. Non. Si. Table de nuit. Personne ne dit table de nuit. Ah, si. Bah, si. Bah, table de chevet, quoi. Bah non, oui, table voilà. de nuit. Table ah, de table chevet ou chevet, tout simplement. T'as une table de nuit une table de jour, peut-être. C'est un bah peu Oui, la table dans la chambre, c'est une table de nuit. Quoi. Une table à manger. Une table <rire> 3, 6, 7. On s'en parle d'un Alors Je cite de mon côté, ils sont vraiment dingues dans le Nord. Pardon Le Nord au-dessus de <rire> Montauban, hein, bien sûr. C est, c est, c est, nord, évidemment. C'est évidemment yaki il qui a, ah, a euh, dit ça, non <rire> Je balance pas. Ça hein. reste <rire> ouais, ouais, ouais. une pipantère. <rire> <rire> Oui, il a l'air d'être très content, donc ce n'est peut-être pas du tabac. Oh, y a, y a, y a mal la soirée. Ah, je l'ai pas. C'était ah, compliqué. Là. Ah. Il était pas facile. Hein. Putain, ok. Oh! Je, wow. me suis... je me suis trop concentré ouais. sur la cigarette. Évidemment, ce n'était pas, pas du tout un boulot à Je J'ai pas regardé, il y a qui pont. J'ai trouvé tout seul. 6 et 5. Ah! Ah, bah, je ah vais écrire pareil. <rire> <rire> euh. Non, c'est pas ça. Si Attends. Ah, mais il y a un, deux mots, je sais ce que c'est, mais l'autre je sais. Euh... Alors, pour info, si c'était talon rouge, il y aurait un S à rouge. Ouais, ouais mais, non, mais on est on nul en orthographe ça. aussi. Ah. Oh, putain. J'aurais dû mettre une échelle à Ils <rire> oh, C'était bien haut tu, tu nous aurais encore plus perdus. <rire> Je pense. Pas complètement. Hein. 3, 6, 7. Tu dur, dur là. Tu d'être bébé. Tu es d'être un bébé. Au secours. Déjà Merde. Pardon, <rire> pardon, ma faute, <rire> <rire> je t'ai pas fait, il y a déjà du de ville, d'accord. D'accord. Mais, mais merde Décidément. <rire> t'as fait deviner un mot, a... t'as pas écrit, c'est génial. Magique quand même. Ouais. Magique quand même ce jeu. tenter le micro-ondes. Ouais. Hélas, ce, ce n'est pas ça. Ah. ah. Pardon Bah ça se voit, c'est une photo. Enfin, ah. vraiment, mais... Euh... Trop ah, long. Mais quand même. <rire> mais va te faire foutre Le tirer. Ah oui Évidemment je me suis énervé du coup j'ai fait un alt-tab involontaire. Hey <rire> Ralgamaziel is choosing a <rire> <rire> Monsieur Vert, enfin. C'est la méta 5 lettres. <rire> ah je reconnais, c'est le fond d'écran de Windows XP. <rire> <rire> On dit la même chose directement <rire> Il est tellement attaqué Sur les trucs quand même hein <rire> est euh... Ah pas pas celle -là. Avec un A ah, à cet endroit là Ouais, euh... ah, c'est bizarre à ce -là. Oh ah. putain Putain un truc qui tout met tout tellement tout de temps à arriver mais... C'est important Qu'il arrive à la fin quoi Alors ah il, là faut... Là. il faut savoir que sur Scribio je mets du contexte. Algas, ah, tu es un connard parce que du coup je suis dit mais, mais attends, mais le latex ça s'écrit pas avec un A en avant-dernière lettre <rire> Parce que j'imagine que tu sais à quoi j'ai pensé. Oui. T'es un enfoiré. Oui. ça fait moi ça ressemble à une photo <rire> je vais pas expliquer d'accord ah. ok merci le chat ah il tire la langue c'est important oui. <rire> le détail le détail <rire> oh, le con, le con. <coughs> Ce fusil si d'un coup! Ils connaissent la géographie. La France et l'Espagne le, ont pris un peu cher. Un petit peu, ouais. Oh, quand même, hein est Bank. Bank. On est la quand même, C'est l'essentiel. Banque. On n'est pas au maillon faible. Je sais pas si l'être. <rire> J'avoue. Oh. oh slip. Euh... C'est un. Passage. quand même. C'est un lion vieux. On dirait le roi lion. Euh... Hein Il va y avoir un truc à la dernière seconde. C'est terrible. <rire> Qu'est-ce qui dessine Quoi Alors là. Waouh. D'accord. Je me pas trouver de nom. Arrête de faire des détails. Non. Ah non mais c'est ça, c'est ça. Pas du tout là. Ah je l'ai pas. C'est Mario Kart! Oh putain, ah, là, NASCAR! <rire> Alors là. Hein vous pensez si je recharge la page, ça, ça me kick du truc ou pas? Non, évite. Évite, évite. Ouais, vaut mieux éviter. D'accord. Elles, elles sont complètement foquées les, les lettres là-haut. mais si n'importe quoi. Bah, c'est pas grave. Bah, à la fin du round, tu rechargeras au pire. Ouais. Ouais, après, après tu pourrais utiliser le même lien après. Ah tu vas juste revenir avec les scores à zéro, quoi. Ok. C'est ça. Ça vaut mieux attendre la fin de la partie. Oui, on va finir la partie. Je sais pas si c'est un animal. Un <coughs> végétal. Une coquille d'œuf, comme on peut le voir. Pardon. Parfaitement. Un papa Pente. Le fameux papa Pente. <rire> Tout à fait. Le papa pente! Euh, bah. aussi. Et la maman Pente et le bébé Pente. La Pente est zé. 3, 6, 9, 10. une photo de genre une photo vachement incomplète quand même non ouais. Ah non, ah non non. C'est minimaliste, on va dire. Une photo. Effectivement, effectivement. Désolé d'avoir douté. Un boisson, c'est le boisson pour. Tu euh... a un boisson qui est dans la bouteille <rire> ouais. Un boisson rouge <rire> <Ouais. rire> J'ai évidemment pris le truc le plus horrible. Voilà, hein. oh il y a plein euh, de Météo là, présentateur. Ah oui. Météo pluriel, alors. Évidemment, évidemment. Euh, très très long mot. Faut hein. décider, monsieur. Qu'est-ce que... Ah, ok. Euh... <rire> oh putain. <rire> Aucune inspiration, je vois pas du tout. C'est pas écrit. Ah... Attends. Merci. Ouais, wow, Avec plaisir, on, on, on dit pu dire tromper on pu dire qu'on aurait pu dire Est-ce que jusque-là, vous avez eu des trucs proposés vraiment impossibles à dessiner oh, euh... J'ai eu ondine. <rire> oh. oh, c'est pas impossible à dessiner, mais... Non, c'est chiant. Pour l'instant, il m'a reproposé Elon Musk, mais j'avais pas envie de le dessiner. J'attends qu'il me propose Hippocampe. <rire> Faut aller jusqu'au bord <rire> C'est un choix vachement pas pratique quand même. Il a pris cher le <rire> ah. Hein oh. <rire> quoi? Hein. <coughs> quoi? Ah putain, je... c'est quoi déjà celui-là? Ça va au restart. Le restart c'est une battle 60 secondes. Bah non. Non, je veux pas. Ar망s oh, bon, de super. <rire> ah, <c 'est... rire> si on a même pas fini. Putain, euh... <rire> ouais, c'est super. Et paf de ah, la ah, oui. chiant, <rire> Désolé. <rire> Ah mais elle est, est facile, long, hein. du coup. Ouais. Ah en vrai, un bateau en bois ça coule pas vraiment. Ah bah ben voilà, ça marche. <rire> C'est compliqué de trouver il... un truc qui flotte naturellement. Après j'ai pas mis beaucoup d'eau non plus. Hein. Allez, allez, vas-y, vite, vite, vite. La clé, okay. la clé, la clé, la clé. 30 secondes. Ah, le serveur redémarre. <rire> hein. <Y 'a> un... <rire> C'est parce que ah, vous mettez la de pression. Deux, hein. Oh, j'ai trouvé! Sérieux? <rire> j'ai trouvé! Il le trouve avec ça, quoi! <rire> oh, ah, connection on... lost! Oh, C'était quoi? <rire> quoi Un buisson. D'accord. Ah, buisson! Euh... Tout simplement. Ah, j'ai encore le. Que... Oui, toi aussi, t'as le son du ouais. timer. Oh, ouais, ouais. Euh... Ils, ils ont dit que ça devait restart. Un serveur restart de Scribble, c'est rapide à, à se relancer. Hein. C'est pas comme du World of Warcraft. Ah non, c'est bon, c'est bon, il est revenu. Il est revenu. Donc c'est le même lien ou il faut le refaire non. non, je vais refaire, il faut que je vous redonne un lien. plus okay. que 3 rounds parce que 6, ça va durer longtemps. Oui, oui je l'ai mis 3 justement. Excellent. Excellent. Excellent. <rire> collé. Ils sont peut-être rendus compte que il que n'y avait pas un problème de lettres chez certaines personnes Ah peut-être. Ah, il a n'y hein. a pas à dire ton perso si tu frenes, il a l'air tellement intelligent. <rire> J'avoue. <rire> Avec les lunettes. Ça n'a pas l'air super, ah hein. si c'est bon. En même temps j'ai des lunettes et il n'y a pas trop le choix. Ouais, une pub! Encore un qui n'a pas eu bloc. Je crois que nous sommes au complet. On dirait bien. T'as 30, 30 secondes, t'as 30 secondes! Jake, bah ben, merci, dis donc. <rire> <rire> Faudrait que j'apprenne la méta 4 par jour. 4 par cœur, pardon. Faut dessiner, monsieur, monsieur Jake. Justement, c'est le but. <rire> <rire> c'est plus bon que ça. Ah, oh, c'est bizarre. C'est incroyable bien J'ai bien proposé Zid en plus super tôt dans le truc quoi. Aïe aïe aïe, terrible 5. Hein. Je veux que est... par tous les Toulousains du chat Tous les Toulousains du chat. alors attends. Chocolatine, ça rentre pas. Pas en ouais. chocolat non plus d'ailleurs. Mais... <coughs> mm -hmm. <rire> poche, poche. Oh, genre. Euh, ça mérite d'être un peu plus. Ah. Putain. alors il a rencontré beaucoup de, de joueurs ton ballon ouais écoute euh... il, a, il a du vécu ok il il ans, désolé premier toi dans mon chat on me dit ah oui c'est une amende ça <rire> euh... bon, moi je cherchais une noix aussi je, je réfléchis ouais. un truc comme ça hein. <rire> Un truc, hein. euh... Ça ne prend pas les accents, hein, pour info. Ah oui, c'est vrai. Euh... Ah Mmh. Tout simplement hein. c'est une photo. <rire> ah bon. D'accord, littéralement. Simple, simple. Je sais pas, j'aurais pas du tout dessiné ça pour ce mot là. <rire> <rire> ouais, j'ai hésité mais ouais. coup wow. waouh. <rire> ça... Ah moi j'aurais fait une coupe, j'aurais littérée... fait. Oui moi aussi. Ah c'est pas coupe, c'est coupé. C'est trop dur là. De couper quoi. ou arcade sourcilière, tiens, <rire> on, va... Sinon, on va pas le faire. Ouais, si possible, reprenez pas Je ce modèle. déjà eu, alors bon, on va faire très simpliste. C'est un pendu, ouais, c'est une guillotine. Ça y a quelque chose. <rire> euh... Euh... tu vas y arriver Jake. C'est une photo. Tiens, un petit cadre... Euh, voilà. Bien. Hein. Oh, un, bien. un petit cadre autour. Ah, ah, On okay. avait dit pas Harry Potter, putain. C'est une là. <rire> C'est la fameuse armoire où il y a toutes les fourrures dedans. Voilà. On a droit de dessiner ça sur Twitch <rire> euh, On va se faire striker là. C'est <rire> pas du tout ça. <rire> il y a mis un miss à un moment donné, mais vous avez trouvé quand même, quand même. Je vous en prie. bonjour euh... Automa ouais. Automaton, j'aime beaucoup l'automaton. Oui, est il est vrai. propre. <rire> Il ah, y a des joueurs gros traits et des joueurs petits traits. Il ouais. cher Rambo. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour qu'est-ce qu'il fout là Rambo Ah. Ça a changé, il est des quand même. Ouais. Euh Okay. J'irai pas jusqu'à dire que c'est <rire> une photo, mais... Ouais, il, va, va. il est un peu mort à l'intérieur, l'autoroute à gauche. Hein. Oh ouais d'accord... Le pauvre... Alors non, ça je ne dessinerai pas. T'es pas joueur. du destin j'allais mettre la même calex La fameuse machine à laver en un seul mot. Machine à laver. <rire> le contexte, toujours le contexte. Ah les bons bonhommes bâtons. Ah toujours. C'est à dire que le bonhomme en lui-même n'est pas important. C'est ça. Encore que... Il lui a dessiné un visage. Il y a qu'il qui doit dire... Mais comment <rire> Je commence à fatiguer là. <rire> ah, je te comprends. Il y a une ref à quelque chose <rire> Non, ah, non, ouais, non. Pas. Regarde les propositions. Qu'est-ce qui sort du lot dans l'image. Me demande bien. <rire> le petit sourire narquois. <rire> jr 33 n J'essaie de trouver le contexte en fait, non, c'est la langue. Regardez les lettres merde. 3, 6... moi je compte pas moi. En fait ça fait du brainstorming et après du coup tu trouves. Voilà, on oh. fait pas plus, c'est une photo. Oh. Non, Ibra, non, non, non, non, non. Quand même. Ah oh. fait un effort, quoi. Je pensais que c'était du sang qui coulait et en fait, pas que c'était une entaille, justement. J'ai mal interprété le dessin. Non, mais c'est parce que la main était mal faite. Ouais, je pense. <rire> C'est important là-bas. Euh. Bah, ça se voit Oui, mais j'arrive pas à trouver 7. le mot qui va avec. Bah, quand même. Je me suis dit. <rire> Je pensais pas à ce, à ce mot-là précisément. Pour la prochaine partie, il y aura quelqu'un qui nous rejoindra si uh, ça continue. Ok, moi je vais arrêter sur celle-ci. On a euh... 3-6. De nouveau, on va retourner sur un truc très simpliste. Hein. Le maillon faible, toujours, Jack. <rire> J'aimerais parce que franchement, je. Il est pas simple, je te jure, j'ai tordu mes neurones dans les quatre sens. J'avoue que j'ai pas forcément fait le meilleur truc pour ça. Ouais. Entente avec les S. Pokers. Pokers. face. Ah, Tu nous fais toute l'histoire autour, mais on ne sait pas lequel <rire> Non mais des fois, la mise en contexte, c'est trop... C'est vrai. Ah, pour le coup, je ne sais pas trop comment le représenter. Hein. Pour le coup, il n'est pas facile, c'est trop générique. Oui. J'avais le choix entre ça, le repas ou sautillé. Donc... Ah T'as honte à moi, je trouve aussi tard. Alors j'en suis un grand fan. Plus générique. C'est générique, mais c'est déjà plus évident que ce que j'ai fait, moi. Puis euh, dans Scribio, il y a aussi des trucs beaucoup trop précis. Ouais, clairement. Comme présentateur météo. Par exemple. Ah, non, non. <rire> présentateur météo est facile par rapport à ceux que j'ai en tête, là. Parce que je suis désolé, mais maître kebabiste. Ah oui Maître kebabiste Oui. Euh... Tu l'as trouvé Qu'est-ce que c'est que ce truc Bah ça C'est une photo. Ah oui, euh, une... une photo, c'est bien ça. <rire> je suis d'accord, je pas fait la faute. Pour info, <rire> Sifren, tu peux utiliser le, le cadre entier. Hein. Ouais. Est-ce que vous voyez écrit raisin sec non. Non. Il me dit raisin Au début, j'allais partir sur ADN, mais. Ça <rire> bug. Au début, je voulais en faire plusieurs, mais euh, du coup, comme ça me prenait du temps, j'en ai... ai fait qu'une. <rire> Moi, je me toujours mes de même mot, hein. très gamin. <rire> c'est la France. Mais pas n'importe quelle France. La France du Général de Gaulle. C'est la France d'avant les conquêtes ça, de Charlemagne, euh, D'accord. Yes <rire> Faut nous en dire plus. Ah. J'ai voulu dessiner des trucs mais je me suis dit non, pas le temps et ça... Une sombre histoire de coupe-mulet, de tuning. Bugger <rire> <De gay> <rire> Ah non, mais c'est amusé. J'écris pays, il m'écrit pays T'es sûr que t'as le clavier dans la même bon. langue Ah Avec... bah moi j'ai rien configuré quand je suis arrivé. T'as écrit pays hein Avec un s p P-A-Y-S D'accord, hein, il me l'affiche pas pareil du coup. Oh. Attends, att Ils attendez, attendez, ça. attendez. On hein. a oh, chien. Il a pris cher Naruto. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'était. Un confiance, je crois. Euh... <rire> Quoi Un chat <rire> de... Je suis de moins en moins sûr de ce que je vois là. Ok. Une <rire> photo. Mais il va falloir faire une petite balade aux zoos quand même avant. Hein. <rire> voilà, ce que j'ai fait n'importe quoi. Ah, une... Le... Non Ah merde, effectivement. C'est un peu ouais. The Event sur 20 là quand même. Ah ouais, non, mais là. <rire> Putain, ça me revient pas le nom. D'ailleurs, celui-là était dans la partie du The Event. Oh merde. En oui il y avait antoine Daniel oui. évidemment une sigure une sigure une sigure une oh, trop chiant. trop sigure une sigure une sigure une sigure une Ah oh putain, purée. au milieu. Oh, ah. Une photo. Avec un bon. En tout cas, hein. ah bah c'est beaucoup plus drôle. Je repose des questions. On a vraiment, on peut vraiment faire ça sur eux thermomètre. <rire> c'est un automatonné <rire> Merci fais Évidemment punaise Putain Je croyais au début que j'avais mis qu'un L Aïe aïe aïe Et plouf Ta le a fait un salto pour aller dans, le, euh, dans la table <rire> <Lolo> <rire> <rire> Putain Mr. Clicky m'est repassé devant Eh ouais. <rire> le duel C'est le duel du, du, du, du, du. Encore un truc composé, mais voyons. Logo qui a pris cher. Bah maintenant il a des poils. Donc hein. <rire> Nike avec des poils. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une photo. -ce que... Oh non. Ah. ah si. Ah. Bah, elle est bizarre alors. Bah, ah. Merci. C'est la brosse à touffe La brosse à touffe. <rire> ah non Je <rire> suis obligé de le prendre, même si. Ah, 6-7. <rire> ah oui, carrément. Ah ouais, carrément <rire> Bon pas, Je sais pas, j'essaye un mot, quoi. Ah, c'est une personne. Ou un personnage. Il n'est pas content. Ah. Photo. Clairement. Comment il s'appelle Tout ce... ça et puis il ressemble. Euh... Oh la barbe. <rire> et le barbe. Ah, il, est, il est connu ah. pour un une d'ailleurs. Hein. La fameuse barbe oui. Ah j'ai trop galéré, si j'avais eu plus de temps, ça aurait été mieux. 3, 6... Ouais. <rire> <rire> tu me mets à toutes les sauces le banquier, Jake <rire> Je tente. La <rire> banquisme <rire> <rire> Blanquer <rire> Non mais j'essaye tout, je crois qu'il y a un truc là-dessus. Ah oh, putain P Pour info dans Scriblio Il y a le dragon blanc aux yeux bleus dans les dans les oh trucs merde. possibles Sérieux le Alors euh, ah. est-ce qu'il y a des gens qui continuent pour une partie pour qu'on ajoute quelqu'un Moi je peux ah, continuer vite. Moi je suis en donc bah, je peux en faire une encore hein La petite dernière hein. Moi je vais quoi, je vais y aller Ok Bah bisous, bah, bisous, à bientôt. À bientôt. Bah, n'hésite pas, en fait, euh, bien. tous les mardis on fait de, de ce genre là, ouais. euh, même si c'est pas exactement multi. ça, donc n'hésite euh, pas. Plusieurs jeux comme ça, multi, c'est bien, c'est marrant. Allez. Et puis euh, bah, bonne soirée à tous, et puis à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, ciao. À plus, Allez, et je switch la personne qui nous a été envoyée par Imra. Ciao. Si j'y arrive. Alors, déplacer. Hop là. Voilà. bonsoir euh, laura bonsoir alors, bonsoir tôt, alors, salut ne, ne sois pas timide on va pas te manger t'inquiète pas. pas encore en tout cas <rire> alors tu peux nous rejoindre tu as dans le canal écrit stream tu as le lien de la partie de scribble si tu veux nous rejoindre Il arrive, je le remets au cas où Par contre, Phobus c'est pas parti. Ah, il est pas parti. Et euh, c'est toi, le lead, tu peux le, le kick, du coup Négatif. On peut voter pour le kick. Euh... Peut, ouais, on peut faire ça Et... pendant la partie. Hop là. Ah, tu que pas Ah, j'ai oublié la pseudo, pardon. Bah, tu vas t'appeler upgrade, c'est pas grave. Yes. C'est original, <rire> écoute! Euh, nous sommes six. 3, 6. Nous 6. sommes six. 6. C'est ça! Le oui. compte est bon. Eh bien, je lance. Le compte Pour est euh, bon. 3 rounds ouais. encore. Allez. Yes. Let's go! Ah bah tiens, c'est toi qui okay. vas commencer à dessiner! <rire> yes! Euh... Un jour, ça sera vraiment ça et tu vas bien rigoler. J'espère. <rire> imagine je <sais>, je <rire> Sauf que c'est pas ça, les gars. Euh... Ça aurait pu être une banque. Hmm. Euh... Mm -hmm. Maison Cyclope Elle a qu'un oeil Attends. Ils ont pris cher les cigares du pharaon. Ouais. Quoi Quoi Photo, ça se voit. <rire> <What> <rire> <rire> je vois pas du tout, mais bien oui, c'est évident. Photo, photo, clairement. Franchement, euh, je pensais que tu avais fait une capture d'écran et que tu l'avais incollé. Hein. <rire> ah, ah okay. effectivement, alors c'est reparti. Ah, bon ouais, bah. plus, ça, plus ça va, plus ouais, elle prend ouais, cher, ouais. Hein. Voilà, quelque chose comme ça... <rire> on, on, on note <rire> que la machine la plus... à laver. Hein. <rire> la plupart des gens ne font pas le cotentin Voilà <rire> C'est marrant que tu tombes là-dessus <rire> C'est incroyable Voilà, par là, à peu près... On, on note la couleur du point Bah oui ouais. Ah bah, c'est tout à fait normal c'est approprié à la ville, hein, Par contre, on dit aussi euh... qu'elle a la garde crue, Ah bah ben en ce moment, un petit peu. Ça coule de source, <rire> là. C'est bien qu'on s'est arrivé dans le petit creux au niveau de Bordeaux, justement. Si. Ah, si. Mais Bordeaux, euh, c'est nul. Donc tu veux le doyer au passage <rire> Voilà Oh là là là. En vrai, il sera pas dur. Non, parce qu'en fait, c'est trop... Euh... En plus je suis... <rire> Mais... La petite fille jaune Non... Je suis, je suis, je suis, un animateur, un animateur de Facebook. Non, oh je l'avais. L'enfer. Euh, ok. Yes. m'as <rire> arrêtez. <rire> Il y en a qui n'ont pas compensé à Saint-Valentin ou ça se passe comment <rire> C'est un truc rose. Ça a l'air d'être en longueur. Bon, bah... un verre de terre. <rire> oui, les Mais bon, 5 lettres. Il est genou... vachement proche du pied quand même. Hein. Ouais, bon. Il a, a peut-être <rire> un fémur vachement court. C'est un tibia en l'occurrence. C'est pareil. C'est un, un oeuf. <rire> Oh aïe oh, aïe oh, oh, incroyable, oh c'est fleuriste <rire> Ah C'était important le fond bleu Oui, tu vas voir la suite NON J'ai pas eu le temps de finir Yes faire Les graines, tu voles 3, 6, 7... Pourquoi j'ai choisi ça Pourquoi Parce que des coups <rire> La violence hein Oh t'inquiète pas, il me le rend bien oh. Putain, je pense que la même chose. C'est un animal Alors la visite aux eaux je pense qu'elle s'impose hein. Mais c'est terrible hein. what, what is it Un truc qui va vite. <rire> même idée, quoi. En même temps. Ok. Une, Une photo Euh. <rire> Complètement. Non, je dirais pas <rire> jusque-là. J'ai cru alors... que j'avais fait un copier-coller d'une photo. Ouais. ouais. J'allais dire euh, tu triches. En les ouais. euh, euh, il y a moment, Google Images, là. <rire> alors, par contre, je vais vérifier parce qu'il y a un des trois mots que je ne sais pas ce que c'est. Tu quand tu seras grand. Ah putain, alors. <rire> J'ai eu comme proposition un guiro. C'est quoi C'est un entraîneur d'oxer Non. <rire> non, c'est un instrument de musique. Ah bon G-U-I-R-O. D'accord. D'accord. Je sais pas, ça me fait penser à genre euh, comme non, à un ocarina à dessiner, ou un truc euh, comme ça. Ou des maracas un peu où on tape dessus. Quand on tape pas dessus, on frotte, je crois. Ouais. Oh là Ah Ouais, quand tu veux utiliser le pot de peinture, faut bien t'assurer que les deux côtés soient fermés. Sinon, il se passe des trucs affreux. Ah bah tiens Ah, il fait du contexte aussi. Pardon. <rire> oh, la chatte Quoi <rire> mm. Oui, Anguille sous roche, là. là J'ai clairement de la luck, hein. hein oh, c'est facile. C'est de la chance. Bah, je le vois pas. Avec avec, avec, avec si vient d'apparaître, c'est facile. Là, le mot va apparaître et je veux dire, mais oui, évidemment, c'est sûr. Ah putain, c'est bon. Ouais. Ah, mais c'est sûr, c'est un mobius en vrai, hein, mais qui mais... penses pas forcément. Ah, bah oui. Mmh. Mais c'était sûr en fait. Oui. Oh. Non. Ah non, je voulais pas faire ça. Ah, mais ça, c'est l'épaisseur, c'est pas un... D'accord, autant pour. C'est pas grave. On va faire quelque chose comme ça. Juste comme ça. On prend en compte tes premiers traits voilà. okay, gomme. <rire> La réponse est non. <rire> Toulouse <rire> Non, c'est pas Toulouse. <rire> euh, je pense à autre chose. On a droit de dessiner ça sur... Euh... <rire> Apparemment, oui. Un papa, une maman! <rire> Benoît a fait un effort, tu vois que je l'ai déjà écrit, Fanny. Oh. Voyons. Presque! Ok. C'est chaud, Tami, hein? Chaud, Banano! 3, 6, 7. <rire> Toujours plus. <rire> Je l'ai proposé vu que c'est toi qui dessinais quand même. Au coup d'avant. Ah T'en portes jamais quand tu l'as, c'est obvious, en fait. J'en ai porté à une époque. Maintenant, tu portes plus de t-shirt, plus de chemise. Tu vis torse de... non, voilà, je... non, maintenant, je suis un en t-shirt sans... sans chemise et sans pantalon. Ah Oh, je veux pas savoir. On a le droit de dessiner ça <rire> <rire> Écoute, c'est un outil de loisir comme un autre. Hein. Oh, c'est oh, oh, hein. plus grand, mais... Quoi yeah. ah. Je dis, c'est une photo. Je suis d'accord. <rire> c'est incroyable Vous avez trouvé Mais comment C'était ouais, nul, c'était ouais. ça. L'aiguille, c'est tout. Ça fait tout. Hein. Ah Le diable est dans les détails. Oh là là La voilà, photo incroyable, Thank alors je pense, pense qu'on est encore plus mauvais à Scribio qu'à Garticphone. Oh, je sais je pas, je sais pas. <rire> <Directeur>. <rire> C'est une photo avant même qu'il soit fait. D'accord. Oh, <rire> le contexte avant. <rire> Pourquoi c'est un petit fait. éléphant le chiot Je sais pas. <rire> J'avoue il a muté hein. Il y a eu des croisements bizarres. Hein. C'est le miracle de la vie. <rire> c'est mais il y a trop de lettres. Il y a mété? Oh putain. Effectivement. <rire> contre, Benoît ouais. on a 10 points d'écart ouais je vois ça la première place ne se joue à pas grand chose je pas t'aime Oh là oh là là tout fast <rire> Des gens qui disent ton... Quoi Pardon, excuse-moi. C'est ciao Non. Oh mais attendez, vous êtes enfant en ce moment. La petite olive là. <rire> <J 'avoue. rire> oh j'avoue ça me donne la dalle <rire> Avec du pep -pe <rire> Alors c'est presque ça, sauf qu'on dit pas sorcière de sable. Ouais, y a, un... y a pas de thé. Y a oh, pas non, de thé, dommage. <rire> sorcière de sable <rire> <rire> <rire> Sorcière de sable, c'est vrai que littéralement, c'est un sandwich. Je viens de comprendre. que tu as 5 points de plus que moi. Ils ont changé les deathpunks. Putain, oh. purée <rire> En poulet. <rire> Franchement, Franchement on, va te faire en... on va te faire en poulet, quoi. <rire> ça. Je vais te faire voir la lumière, ouais, moi. Là, tu ça vas a voir. Mitrailler dès que j'ai commencé à dessiner le bulbe. Petit... <rire> Mais en vrai, j'aimerais toujours tomber sur Hippocampe, moi. C'était trop bien, Hippocamp. Voilà, on va le retrouver sur le sur le discord. Il avait dessiné un hippopotame en train de faire du camping, hein, je précise. Bah alors. Non mais. <rire> je vais. Bah allez les gars. Bah eh là, je cherche et tu perds des points de bêtement. <rire> alors que pourtant en une photo. photo. C'est absolument une photo. Attends, je vais te hop. Ah <rire> D'accord, pardon. Oui, en effet, au milieu. Ah, allez, au milieu. <rire> En plein milieu de l'écran. Alors, je tiens à préciser que sur cet écran, j'ai des pixels morts et je ah ne bah l'ai oui. pas vu. Il faut changer l'écran là, monsieur. Ah, c'est con. Aïe aïe aïe. 6 ah, 7. Oh. Je vais passer au chien dans Oh un espèce de ratatin là. On va voir que c'est pas un chien. Moi <rire> bon, sais pas trop ce que c'est. Hein. <rire> quoi Hein euh... Euh, Pardon Il est mort Il est dans les nuages <rire> C'est une photo. <rire> se passe quoi Ah c'est une photo mais personne n'a trouvé. Avec un... Quoi Non oui. Et euh... ouais non enfin. Allez, on va dire que c'est une photo, mais putain. <rire> ok, ok. Waouh. Ah. Oh là là. Oh, en vrai, il était vraiment bien fait. Moi, je commençais à un chien avec une toque. J'ai dit, what the fuck. quoi. Ratatouille, <rire> il s'est réincarné. <rire> Il s'est passé des ah, trucs pas prévus. <rire> ah ben. <rire> El Famoso contexte. Ah oui? Incroyable. Je suis le oh, dernier. Mais non, c'est pas grave. <rire> oh, mais un dernier. Mais non. Il n'y a pas de... temps, Je serai dans le métier, tu seras toujours que second. Ah oh, ouais. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Bon, pour ma part, je vais couper le stream là. Ah, oh, pareil, j'arrête là. Hein. Euh... Je il faut que je résolve ce problème d'eau là. En plus, euh, merci d'être venu, c'était super rigolo. Euh, N'hésitez pas si vous voulez revenir mardi prochain, 21h. Euh, Garticphone, Scribble ou autre, nous, nous verrons bien cela. Euh, Abonnez-vous sur les différents streams qui étaient en live ce soir. Le lien multistream euh, est affiché dans le canal stream, sinon, il s'affiche sur euh, le, le chat. Il va sound. Voilà. Euh, pour ma part je vous retrouve demain après-midi 14h sur Mario 3D World avec Imagiro, et demain soir 21h on se fera une soirée cinéma et quel film on verra, j'en sais rien, on verra ça au dernier moment on vous dit de vous que vous deviez prendre soin de vous et on vous embrasse très cordialement Bisous, bisous. Bonne soirée Cordialement oh, bisous, bisous. bisous. <rire> Alors pour les curieux, dans l'auberge, j'ai mis le, la photo, enfin la, <rire> la photo, la photo, la photo, la photo, clairement. la photo, la <rire>